Salut tout le monde Au début de l'été, je vous avais fait un épisode sur les instruments de mesure du temps à travers l'histoire. Seulement, cette vidéo ne parlait pas de certains instruments de mesure du temps, dont deux plus ou moins modernes que sont l'horloge mécanique et la montre. Eh bien, j'ai le plaisir de maintenant combler ce manque. Nous allons donc voir dans cette vidéo quelques autres instruments de mesure du temps dans l'histoire, et plus précisément ce qu'est une montre et une horloge et comment elles fonctionnent. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de mettre sur pause cette vidéo et d'aller visionner ou vous remettre en mémoire la première partie où j'y parle de gnomon ou d'horloge atomique. Allez, je vous laisse quelques secondes pour le faire et je continue. C'est bon Bien. Dans le monde des instruments de mesure du temps, les systèmes utilisés sont vraiment très variés. Comme vous l'avez vu dans la première vidéo, le soleil peut être utilisé, ainsi que l'eau, ou même les atomes. Mais saviez-vous que la combustion a longtemps été utilisée pour mesurer une durée Si si, je vous assure. Et dans ce cas précis, nous parlons d'horloges à feu. Et il en existe quelques-unes différentes. Alfred le Grand, roi des Anglo-Saxons, dans la fin du 9 9e siècle, utilisait régulièrement des bougies graduées pour connaître l'heure de ses prières. L'horloge à bougie possède une précision toute relative, hein. elle va dépendre principalement de l'épaisseur de sa graduation, mais aussi de la présence ou non de courant d'air ou comment la bougie est conçue. L'horloge à combustion suivante fonctionne sur le même principe, mais cette fois va utiliser de l'encens. Celle-ci viendrait d'Asie et aurait commencé à être utilisée vers le 6ème siècle avant Jésus-Christ. Vous remarquerez que je parle au conditionnel, hein, c'est juste parce que certaines sources me donnent cette période mais je n'ai pas trouvé d'études précises sur le sujet. La dernière horloge à feu que je vais vous présenter est une lampe horaire à huile. Là aussi le principe est simple, une fiole d'huile graduée, euh, la fiole, hein, pas l'huile bien sûr, une mèche et une combustion d'une durée parfaitement mesurable. Bon vous voyez, hein, que ce soit le feu, l'eau ou le soleil, toutes les sources sont bonnes à prendre. Bien, maintenant nous allons passer aux deux instruments de mesure du temps qui vont nous intéresser un peu plus, l'horloge mécanique et la montre. L'horloge mécanique n'est pas une invention récente. La première en Europe, une horloge à folio, daterait de la fin du XIIIe siècle. Ces premières horloges sont installées principalement dans des grands édifices religieux. Celle-ci fonctionnait grâce à deux poids et d'un folio, d'où le nom, qui grâce à un mouvement de rotation permet de retenir la chute des poids de manière périodique et du coup de réguler la rotation d'une roue dentée qui gère l'aiguille du cadran. Cette horloge était particulièrement imprécise avec un dérèglement d'en moyenne 2 heures toutes les 24 heures. L'aiguille des minutes devient dans ce cas totalement inutile. Vous l'aurez compris, cette horloge est particulièrement rudimentaire, mais c'est grâce à celle-ci que des horloges à balancier ont pu voir le jour. Le premier à avoir réellement observé et travaillé sur le principe du balancier est Galilée, qui, d'après la légende, aurait décrit les lois du pendule ou isochromisme des oscillations pendulaires après avoir observé les mouvements de balancier dans l'église de Pise. Cette loi montre, entre autres choses, que la masse du pendule n'intervient pas dans sa période, mais que sa longueur, oui. Merci Galilée Mais attention, mesdames et messieurs, le prix de la première horloge à balancier est attribué à... J'ouvre l'enveloppe. Monsieur Christian Huygens, bravo à lui Bravo Christian Huygens, mathématicien, physicien et astronome hollandais est connu pour être le premier à avoir observé Titan, un des satellites de Saturne. Il charge en 1657 l'horloger Salomon Coaster de créer une horloge à poids et à pendule. La première véritable pendule est née. Son fonctionnement est un peu plus poussé que celui d'une horloge à folio, mais reste dans le fond assez semblable tout le même. Dans la pendule, le folio est remplacé par une encre qui permet le mouvement d'un engrenage à une fréquence précise, et le maintien donc de l'oscillation du pendule. Ça, c'est dans la version simplifiée avec juste une aiguille, hein. Mais les horlogers sont des hommes qui aiment les rouages, c'est bien connu. Et une panoplie d'engrenages, de réducteurs ou d'autres éléments mécaniques permettent la rotation des différentes aiguilles de la pendule, heures, minutes et secondes, ainsi que du système permettant le fonctionnement des cloches ou des carillons. Bien, maintenant que la lecture de l'heure version gros modèle a été vue, nous pouvons passer à la version miniature. On attribue souvent les premières montres portatives à Peter Henlein de Nuremberg, une ville de Bavière en Allemagne qui les fabriqua dans les années 1510. Cependant, cette paternité est régulièrement discutée dans la communauté des horlogers ou des historiens et ce en partie grâce à un ouvrage italien d'Enrico Morpugo qui date les premières horloges portatives, donc les montres au 15 siècle. Ces montres, un peu en forme de canette, ne peuvent pas posséder de pendule ou de poids, vous vous doutez bien. Un ressort de traction remplace le poids et un ressort spiral va remplacer la pendule. Ces deux systèmes permettent une miniaturisation du mécanisme d'horlogerie et la rendent du coup facilement transportable. Depuis la création des premières montres, les diverses technologies ont bien évolué bien sûr au fil du temps. Par exemple, les mécanismes de Patek Philippe qui a lui seul a déposé près de 80 brevets dans l'horlogerie ou les modèles à remontage automatique qui remontent leur ressort grâce au mouvement du poignet. Les montres mécaniques ont l'inconvénient majeur de devoir être remontées si elles ne sont pas automatiques mais aussi de perdre en moyenne une minute à peu près par jour. Pour ceux qui préfèrent la précision, j'ai quelque chose pour eux et je finirai d'ailleurs cette vidéo par cela. Pour faire tourner un engrenage, vous avez vu qu'on pouvait utiliser la force mécanique avec un pendule, un ressort ou un folio, mais il y a un autre moyen qui n'utilise pas une force mécanique mais électrique. Je vais donc vous parler de la montre ou de la pendule à quartz. Le quartz ou silice cristallisé permet l'effet piezoélectrique. L'effet piezoélectrique consiste en deux choses. D'un côté, quand on soumet un courant à un quartz ou à tout autre élément permettant l'effet piezo, nous obtenons une déformation mécanique. Dans le cas inverse, c'est-à-dire quand on déforme un quartz, nous avons une génération de tension. Un quartz soumis à une tension possède une fréquence de 32 768 Hertz précisément. Un montage des viseurs de fréquence va être utilisé pour faire tourner un micro-moteur pas à pas. Le plus utilisé est le moteur de type lavé. Je ne rentrerai pas dans le détail du fonctionnement de ce moteur, rassurez-vous. Pour la suite, ce moteur va faire tourner toute une série d'engrenages qui feront bouger les aiguilles qui vous affichera l'heure. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir complété ma première vidéo sur les instruments de mesure du temps à travers l'histoire. Et puis surtout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à remercier Monsieur Grégory Ponce, journaliste spécialisé dans l'horlogerie en Suisse, pour m'avoir autorisé à utiliser quelques de ses vidéos ou animations sur cette vidéo. C'est vraiment très très gentil de sa part. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, bien évidemment, et surtout, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir les notifications des prochains épisodes. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant, continuez à chercher à comprendre pourquoi fonctionnent les choses et comment. Merci à vous